Bonjour, aujourd'hui je vous guide avec moi dans une méditation de 5 minutes. Ça vous tente Allez, commençons doucement. Tout d'abord, il faut vérifier que vos portables, vos téléphones soient éteints et que vous soyez dans une pièce bien calme. La première chose à faire suivant la tradition du yoga, c'est de vérifier sa posture. Il faut que le bassin soit bien à plat, les fesses bien à plat. Vous pouvez très bien être sur le sol à condition d'être à l'aise pendant 5 minutes, sinon vous pouvez vous surélever avec une ou deux briques spéciales yoga ou tout simplement sur une chaise. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier que votre respiration soit calme. Rien ne vaut les soupirs. Un ou plus, puis bien vérifier que la gorge et le ventre soient détendus. La troisième chose à faire, c'est ce qu'on appelle de prendre du recul par rapport à nos sens, c'est à dire partir de l'extérieur, par exemple les yeux ouverts, on écoute tout ce qui se passe autour de nous, on sent au niveau de la peau la température et progressivement on ferme les yeux et on écoute ce qui se passe un peu plus à l'intérieur, notre respiration, nos battements du cœur. Et justement c'est la quatrième chose à faire, c'est rester un moment calmement concentré sur notre ressenti, nos sensations, nos pensées. On peut rester comme ça les yeux fermés. Et là commence la méditation. Que faut-il faire On entend en même temps les sons. On sent la température. Juste observer ce qui se passe quand on n'a rien à faire de spécial. Savourez le calme. Parfois l'esprit s'agite, parfois il est calme, parfois il s'ennuie, c'est normal. On se contente d'observer, d'être témoin, comme si on était à un spectacle. Soit tout, y compris ce qu'on ressent. Nos cinq sens, nos pensées sans se formaliser. Les pensées passent comme des nuages ou des avions dans le ciel. Parfois bruyants, parfois noirs, parfois calmes. On ne cherche pas à changer cela. Le juste le cerveau se reposer. Encore une minute. Savoure le calme. Petit instant. Et un soupir, détends bien le souffle et la colonne. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Nous revoilà. Comme vous le savez, la méditation est importante en yoga. Mais aussi les salutations au soleil. D'ailleurs, je vous ai préparé des fiches gratuites que vous pouvez télécharger juste dans la description, au-dessous de cette vidéo. Et si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir très vite mes prochaines vidéos, parce qu'on avance ensemble. Prenez bien bien soin de vous. Au revoir.